D'abord, euh, Museau, Musée de Société des Deux-Rives, euh, anciennement éco-musée des, de des Deux-Rives, euh, fondé en 1980, euh, porté euh, à bout de bras par des bénévoles euh, qui avaient euh, un intérêt pour l'histoire, le patrimoine et l'art. Euh, donc, euh, un long parcours, et puis euh, pour arriver à un changement de. Un changement de nom en, au début des années 2000 avec une professionnalisation, euh, donc changement d'équipe. Et puis, euh, tout ce temps-là, le musée était euh, itinérant, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de local euh, fixe. Donc, il euh, présentait des expositions euh, dans la ville, à différents endroits. C'est euh, à la, -la euh, c'est situé en Montérégie, on est sur le, sur le fleuve Saint-Laurent. Euh, anciennement, on, on l'appelait la Venise du Québec euh, elle est souvent connue pour euh, ses, euh, ses régates, les régates de Valéry qui ont quand même 78 ans euh, et puis euh, c'est une ville à dominance industrielle euh, nous sommes situés depuis euh, 2010 dans le bâtiment que vous voyez euh, en fait c'est une ancienne église presbytérienne euh, qui est Situé, euh, cette église-là, date de 1882, elle était située face au complexe industriel de la Montreal cotton qui, est, qui a été l'industrie la plus importante dans l'histoire de la ville. Euh, 118 ans de présence euh, de cette industrie. Euh, euh, à partir de 48, on parlait plus de dominion textile. Donc, euh, la situation a bien changé. Euh, le déclin du textile dans les années 90, euh, fait bouger beaucoup de choses. Euh, ce beau bâtiment, euh, donc Église presbytérienne, devenue Église unie en 1925, ensuite dans les années 70, Église euh, Emmanuel de Pentecôte, Église euh, évangéliste dans les années 90, donc ça a changé beaucoup de, euh, beaucoup de dénomination. Euh, ça ça, ça, ça, ça nous a tout ça vraiment. Euh, euh, donc on était très heureux de voir euh, introduire ce, ce lieu, euh, ce bâtiment historique euh, vraiment euh, superbe. Donc euh, vous avez une, une petite idée de notre de notre mission et de notre vision. On a fait beaucoup de projets euh, connus au début des années 2000 pour des projets de museologie d'intervention sociale. Euh, on collectionne, c'est-à-dire on fait beaucoup de, nous c'est patrimoine matériel et patrimoine immatériel. On, on collecte de, au moyen d'entrevues ethnologiques, le patrimoine, euh, euh, la mémoire des, entre autres, des anciens travailleurs, des usines, euh, différents sujets de, de, de l'histoire euh, locale. Nos collections regroupent euh, tout est à faire. C'est un immense chantier pour <rire> nous ici, là, euh, toute proportion gardée. Euh, nous avons 1500 objets. L'inventaire est à compléter. Donc, ce chiffre est ce n'est pas tout à exact. Euh, 155 000 photographies négatives, surtout on a eu euh, une donation importante d'un ancien photographe euh, reporter. Euh, donc 120 000 négatifs, juste cette collection-là, la collection Roson. Euh, et puis on a estimé à 150 entrevues ethnologiques aussi. Euh, entrevues qui ont été commencées, qui ont été amorcées avec euh, les bénévoles à l'époque. Donc évidemment, il n'y avait pas toute la formation comme les principales fonctions muséales, mais ils ont fait de leur possible. En fait, euh, s'ils si n'avaient pas euh, fait ça, ben, il n'y avait aucune trace. Donc, euh, des fois, il vaut mieux un peu imparfait que pas du tout. Euh, les objets aussi, les objets qu'on a appartiennent, euh, ce sont des objets d'ethnologie euh, principalement, sciences et technologies. Je pense à une collection euh, d'un médecin de campagne. Euh, quelques, une petite collection d'archéologie, euh, donc, vestiges euh, d'un canal d'années euh, de l'ancienne usine de textile. Euh, et, et les beaux-arts aussi, en vraiment très très petite quantité. Euh, les objets sont très variés. Une, une variété de matériaux également. Donc, le bâtiment, euh, pour faire une histoire courte, dans le fond, au musée, au musée même, dans l'église, nous, euh, nous avons notre réserve de, de photos et nos entrepôts technologiques. Dans un autre bâtiment, bien, qui est plutôt un entrepôt, euh, on a logé nos artefacts plus imposants, beaucoup euh, qui, sont, qui sont industriels pour la plupart. Et puis, la, la réserve de plantes que vous voyez ici. Bien, où il y a des flèches, euh, c'est notre réserve, c'est celle qui concerne le projet Réal, c'est notre réserve de petits et moyens objets. C'est celle-là qui, euh, qui va être euh, réaménagée. Euh, cette réserve-là, euh, le problème que Simon évoquait tantôt, euh, de, de jamais savoir <rire> si on va être présent ou pas une année à l'autre, c'est un peu ça qu'on vit en, en toile de fond. Euh, on était cinq ans, euh, disons, de, 2000, de 2009, fin 2009 à 2015 dans un autre local. Puis là, ça fait deux ans qu'on est dans un, un local, euh, dans un ancien bâtiment au centre-ville, l'ancien poste de police et pompiers, et au sous-sol. vous voyez un petit peu euh, la réserve en réorganisation. Beaucoup de choses à faire, beaucoup de palettes, beaucoup d'éléments qui, euh, qui vont être transférés. Euh, donc, je pense que tous les défauts sont à peu près identifiables. Euh, les étagères, pas, euh, pas bien euh, euh, aménagées. Il euh, y en a qui sont les premières ici, c'est pas très, très solide aussi. Euh, on a occupé, on a su qu'il fallait déménager comme deux semaines en avance. On, on s'est occupé d'emballer les objets. On les a dépeint. Les déménageurs les ont apportés ici, puis euh, euh, dans ce lieu et puis on, ils sont restés là. Euh, donc, vous allez voir que plusieurs sont, sont encore euh, emballés avec du la bulle. Euh, il y en a que c'est plus facile de savoir c'est quoi, mais il y en a d'autres euh, que ça pose problème. Ben, ça va avec la fiche aussi qu'on avait, euh, qu avait remplie pour le projet Rio. Euh, avec les résultats qu'une réorganisation était de mise. En tout cas, ce serait vraiment euh, très solitaire pour nous, euh, petite équipe. Donc, euh, on, on, on, on hésitait au départ, puis euh, on s'est dit, ben on se lance, et puis euh, c je pense que c ça va être très, très euh, bienvenu pour nous. Donc, quelques informations sur la réserve. 50% d'occupation au sol par les unités, c'est euh, approximatif. Non? 40% de taux de remplissage, donc ça peut paraître assez... Euh, qu'il y, qu y a quand même beaucoup de place. L'espace est mal utilisé, mais il faut savoir qu'on va rapatrier une collection d'archéologie qui est présentement dans le sous-sol du musée, qui est présentement, présentement dans des boîtes de carton euh, pas du tout appropriées. Et donc, après ça, en prévision de notre exposition euh, permanente euh, quand à, à, à sa fin de vie, ben, on va rapatrier nos objets, euh, certains petits dons qu'on a aussi. Donc, euh, se laisser un espace euh, pour une, une légère, disons, une légère acquisition. Donc, les problèmes, l'accessibilité. Là, les objets sont emballés dans du plastique, comme je l'ai dit. Donc, ça rend la chose euh, vraiment pas pratique. Mais on, a, on avait pris la décision de les laisser comme ça, ne sachant pas combien de temps on serait là. Donc, c'était comme... Puis comme on est une petite équipe, euh, ben, c'était trop de travail pour nous. Donc, on laisse ça comme ça. Il euh, n'y a aucun registre d'inventaire des objets, du cahier de mouvement. Il y a plusieurs... Euh, je dirais que euh, 75% des objets qui n'ont aucun numéro d'accession, qui ont été acquis dans les années 80. Puis beaucoup d'objets qu'on n'a pas d'information. Donc ils ont sûrement du potentiel, mais ça reste à déterminer. Euh, évidemment, aucune numérotation des, des, des unités de rangement. On, on est passé d'un local à un autre subitement. Puis les matériaux sont souvent inadéquats ici. C'est le bâtiment qui abrite nos, euh, nos réserves, l'ancien poste de police et pompiers de la fin du 19e siècle. Ce, ce qui crée euh, un problème, quand même, au euh, la logistique. Euh, si la réserve est normale, comme c'est le cas normalement, là, à même les bâtiments du musée, bien, déjà un plus euh, nous c'est pas que c'est très loin c'est même pas deux kilomètres mais il faut quand même se déplacer euh, là-bas il n'y a pas toutes les commodités euh, le, le bâtiment n'est pas laissé à l'abandon il, euh, il est occupé par euh, la municipalité au niveau des, des cols bleus certains ateliers comme le euh, nuiserie etc à, à entreposage mais il n'est pas euh, c'est plus des bureaux donc euh, il est assez il est laissé un peu à lui-même et on a eu des beaux problèmes d'infiltration d'eau euh, au premier hiver. Pas majeur, mais ça a causé quand même euh, certains petits dommages. Euh, plus de peur que de mal, mais il y a toujours une menace qui plane. Vous allez voir sur les photos, euh, vous voyez la tuyauterie qui passe, autant de ventilation que de, de tuyauterie euh, d'égout de... ou autre, de chauffage. Donc, plusieurs objets au sol. notre petit équipement est limité. Euh, les unités de rangement pour les textiles, euh, c'est inexistant. C'est souvent dans des bacs où, là, c'est sur des palettes même. Euh. Donc ça, c'est à revoir. Le Donc, les principaux problèmes de gestion, c'est, dans un premier temps, le manque de ressources humaines. Moi, je suis responsable des expositions et des collections. Euh, évaluer à peu près à 90% de mes fonctions vont aux expos et 10% aux collections. Donc, j'avance à pas de tortue, j'éteins des feux, c'est à peu près ça. Euh, la réserve est située hors musée, comme je l'ai déjà dit, euh, puis euh, l'absence de procédure écrite, aussi pour les activités de la réserve, puis euh, pas de plan d'urgence. Puis, il y a toujours cette espèce de, de contexte provisoire euh, de la réserve qui pourrait changer de local. Donc, au début du projet Riog, on voulait réorganiser l'espace que vous avez vu dans les photos précédentes au sous-sol. Il y a quelques, peut-être deux mois, on a eu la confirmation. J'ai vu qu'il y avait un local de disponible au deuxième étage du même bâtiment. Donc, euh, en fait, c'est un local, puis un grand local, un ancien local de bureau, et puis il euh, y a des petits locaux adjacents. On pourrait prendre ce grand local sur le long, ainsi qu'un petit local euh, qui servait de, de bureau. Euh, donc, ils peuvent se, se, se barrer, euh, puis on peut avoir accès de l'un à l'autre par une porte euh, sans problème. Donc, ça, euh, ça a été accepté. Donc, on va pouvoir finalement déménager nos, euh, nos collections dans ce local-là. Donc, en priorité, il ben, y en a plusieurs. C'est un grand chantier. Euh, donc, relocaliser et aménager les unités de rangement existantes. On ne va pas se procurer... On, on est assez bien servi quand même en unités de rangement, en étagères, qu'on peut reprendre et euh, modifier euh, en fonction des objets. Euh, donc, euh, il va falloir sortir tous les objets, les amener, dans, les monter les amener dans une autre salle en attendant de déménager les étagères. Euh, ajouter du mobilier spécialisé aussi euh, et adapter du mobilier fixe du local, c'est que dans le... Je ne pense pas qu'on le voit bien, mais hein, ben peut-être que vous voyez des, sur la photo euh, des classeurs. Euh, mm -hmm. Ça, c'est des classeurs qui sont, sont comme encastrés dans le, dans le mur. Il y en a sur tout un côté. Le bord de la porte, là aussi, ça continue. C'est des classeurs à documents, mais qu'on peut adapter pour des petits objets. C'est déjà là, c'est en bonne condition. Euh, on va s'en servir aussi. Oups. Euh, donc, c'est ça. Ajouter du mobilier euh, aussi. Euh, faire du mobilier pour nos, euh, nos tableaux. Et puis, euh, pour nos, nos textiles aussi d'accrochage de l'accrochage des textiles, on n'en a pas une grande quantité, mais euh, euh, il va falloir remédier à ça aussi, euh, éviter le sol complètement, euh, donc euh, développer toutes sortes de petits trucs. Euh, donc on, on en a appris beaucoup cette semaine ici, en parlant avec les autres. Et, euh, euh, voilà, en gros, c'est notre, notre projet de réorganisation. Ce qu'on souhaite le plus, c'est qu'il n'y ait pas... Une mauvaise nouvelle alors l'œil du projet. Mais bon, je pense pas. C'est pas. C'est pas dans les plans, mais voilà. Quand on est. Quand on vous prête un local, il ben, faut aller avec les décisions qui s'en suivent. Idéalement, ça serait pour nous. Euh, la situation s'améliore, euh, mais c'est Un projet vraiment à long terme d'avoir une réserve. Euh, adjacent un nouveau bâtiment, adjacent en arrière de l'église, euh, en arrière du musée que vous avez vu. Euh, Il y a un espace de terrain, mais bon, c'est sûr que c'est des coûts quand même très importants. Mais euh, on garde espoir En attendant, nos objets vont être mieux, mieux rangés, mieux visibles, plus faciles pour faire la... Euh, poursuivre l'inventaire, toutes tous les travaux qui s'ensuivent Le chantier, c'est comme la pointe de l'iceberg, mais... Mm -hmm. euh, ça va vraiment nous aider à démarrer un paquet de choses pour euh, augmenter la connaissance de nos collections, puis euh, l'utilisation de notre documentation. Donc, c'est vraiment très appréciable. Je vous remercie beaucoup. <rire> Mais sans avec le micro, ce ne sera pas possible. Je ne peux pas <coughs> Non, mais on pourra entendre sur en ligne. Ah, OK. Bon, je voulais savoir c'est quoi l'indication de la ville de Sloughbury. Oui, la ville de Oui, la ville de En fait, euh, le musée est un organisme à part entière <coughs> euh, indépendant, non lucratif. Euh, la ville, c'est depuis le, le début, on est quand même chanceux pour dire qu'une ville investisse autant. Pour rénover, pour mettre au, euh, pour rénover le bâtiment dans lequel on se trouve, on a injecté plus de 1 million de dollars. C'est pas toutes les municipalités. Pour vous situer Valleyfield, je compare ça à une capitale régionale, plus ou moins 50 mille habitants. Un peu comparable à la grosseur de Joliette ou de ville. Donc, c'est quand même une ville qui a certains moyens, mais qui est prise avec un contexte économique aussi difficile, des euh, industries qui partent, euh, c'est une réorganisation. Donc, on a un soutien euh, depuis plusieurs années. Donc, à, à, en plus du financement du, euh, du bâtiment qui leur appartient, euh, la ville euh, y, y donne un montant annuel euh, qui sert à couvrir euh, les, les salaires et des activités, mais on est toujours à la recherche de subventions, évidemment. Euh, C'est notre travail quotidien, le euh, de fond et tout. Mais euh, on est quand même chanceux, on se considère chanceux parce qu'on euh, a des élus qui sont sensibles, euh, sans être pro-culture, sont très sensibles euh, quand même euh, au domaine culturel et à l'idée d'avoir un musée. Euh, comme vecteur de développement, aussi, euh, de dynamisme, de développement culturel, euh, local, régional, aussi. Euh, c'est une ville collégiale, donc, euh, on a un cégep, c'est très vivant, beaucoup de projets pour l'avenir, une situation près de Montréal, près de l'Ontario, près des, des États-Unis, c'est vraiment euh, super haut pour un pays. Euh, la ville, quand même, met son en nature aussi, en service bâtiment, en personnel, Beaucoup d'alternes de soutien technique. Mais on aimerait toujours plus, mais. <rire> donc c'est ça. C ce qui ne nous permet pas de, de faire tout ce qu'on voudrait, donc il faut aller oui, donc euh, différents programmes de subvention. Euh, mais euh, somme toute, on, on est très, très privilégié.